Les tutoriels de Mosellia Comment naviguer sur Mosellia Vous pouvez accéder à Mosellia à partir d'un moteur de recherche ou en tapant l'adresse directement dans le bandeau du navigateur. Le lien de connexion, en haut à droite, permet aux partenaires d'accéder à leur espace professionnel grâce à leurs identifiants. Le bandeau principal présente les événements et les manifestations départementales en cours. Pour imprimer l'article ou le partager sur les réseaux sociaux, cliquez sur les boutons d'action à droite. Cinq menus déroulants permettent d'accéder aux grandes rubriques du site. Le module « Rechercher » permet d'effectuer une recherche à partir de mots-clés, dans l'ensemble du site Mosellia ou directement dans le catalogue fédéré des bibliothèques du réseau. Les sites passionnément Moselle et les archives départementales disposent d'un module de recherche dédié. Le diaporama « La vie du réseau » présente une sélection d'actualités des bibliothèques. Pour accéder aux détails, cliquez sur le titre de l'article. Le module « Carte des bibliothèques » permet d'effectuer une recherche de bibliothèques en pointant directement sur la carte ou en saisissant le nom de la commune. Le module « Ressources départementales » met en valeur les collections de la DLPB. Le module « Événements départementaux » annonce les prochaines manifestations organisées par la DLPB. Le module « La boîte à outils » présente des fiches pratiques destinées aux bibliothèques ainsi que les aides dont peuvent bénéficier les communes. Vous pouvez à tout moment revenir à la page d'accueil en cliquant sur « Accueil » ou sur le logo « Mozelia ». Le module « La newsletter » permet de s'abonner ou se désabonner à la lettre d'information Mosellia Info. Le module « Le métier de bibliothécaire » vous donne des informations concernant les concours, les formations et les offres d'emploi dans le domaine des bibliothèques. En pied de page, vous trouverez les mentions légales, le plan du site… Ainsi qu'un formulaire de contact pour toute demande d'information à la DLPB. Moselia est un des sites du département de la Moselle. Retrouvez d'autres vidéos sur la chaîne et pensez à vous abonner.